Déjà c'est un parcours de vie. Mon parcours de vie était accidenté, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, j'ai eu un parcours difficile et il y a des gens qui m'ont soutenu. Et après, une fois que tout ça s'est mis en place, je me suis, dans le monde de l'entreprise, j'ai voulu aider des gens qui étaient vraiment en difficulté, autre que mes amis, et les aider sans avoir un retour. Parce que moi, mon objectif, ce n'était pas forcément d'avoir un retour, c'était vraiment de donner. Parce que j'ai ça en moi, je préfère donner. Euh, j'ai une satisfaction personnelle à donner. Voilà. Alors, moi, j'avais beaucoup de bienveillance au niveau des Gilets jaunes. Je me posais la question, qu'est-ce que c'était que ce mouvement Mais j'avais toujours de la bienveillance. Pourquoi j'ai de la bienveillance parce que je pense toujours que de se parler, il n'y a rien de meilleur. Quand les gens se parlent entre eux, quelles que soient les différences, il faut qu'ils se parlent. Et il émerge toujours quelque chose de positif. Euh, euh, c'est toujours quelque chose de positif. Et le côté, quand j'allais dans les ronds-points, quand j'allais dans les manifs, qu'est-ce que je voyais Je voyais des gens simples qui prenaient un morceau de gâteau, qui buvaient un café. Il y avait quelque chose de convivial, de vivant, d'humain. Et c'est ça que je recherchais. Et à partir de là, les gens se parlent et les gens arrivent à obtenir des choses. Moi ce que je souhaite c'est vraiment euh, l'humanisme bienveillante, c'est-à-dire euh, pour arriver à ça, euh, il faut euh, faire des combats, selon moi, pour que ce ne soit plus une utopie et que ce soit réel, c'est-à-dire euh, bah, toutes les alertes que l'on subit, euh, j'aimerais euh, que l'humain se prennent en charge, c'est à dire l'alerte par exemple écologique, euh, euh, aller dans l'agriculture biologique, aller dans, le, dans euh, protéger les forêts, euh, aller vraiment dans des choses comme ça, écologiques. Il y a l'alerte sociale, c'est en train de bouillir de partout, on le voit partout, il y a du malaise partout. Et il faut euh, euh, que ceux qui ont un peu plus d'argent donnent à ceux qui l'ont un petit peu moins. Après, il y a d'autres alertes, alertes, on va dire, sur la liberté. On voit que de plus en plus dans notre pays, on a de moins en moins de liberté à tous les niveaux, au niveau politique, où ils sont cannassés par des lobbies. On voit bien le gouvernement essayer, par exemple, de diviser les gens, les retraiter avec les actifs, euh, les étrangers avec euh, ce qu'on dit euh, les français de souche, euh, le, les travailleurs avec ceux qui sont sans emploi. Donc on essaye toujours de diviser les gens, ben non, il faut se rassembler. Rassembler, on est tous pareils, on est tous humains, voilà, c'est vraiment mon idéologie.